Bonjour les amis, aujourd'hui je suis à Toulouse, je suis à l'INSA et vous voyez derrière moi il y a des post-it parce qu'aujourd'hui on a animé un atelier avec Isabelle Colkins. Bonjour. Et vous voulez savoir avec qui on a animé cet atelier Regardez, je me retourne et c'est avec tous ces gens Je vous dis, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. À très bientôt.